Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble eh bien, comment l'intelligence artificielle va révolutionner le business de la conciergerie d'appartement. Tu le sais, moi aujourd'hui, je fais de la conciergerie eh bien, automatisée Airbnb, c'est-à-dire que tout simplement, eh j'ai une société qui accompagne des propriétaires à tout simplement réaliser des prestations pour eh bien, mieux euh, tout simplement optimiser leur location en courte durée sur Airbnb. Mais aujourd'hui, on va voir que l'intelligence artificielle va très clairement donner un grand coup de boost à ton activité et on va voir ensemble comment tu peux l'utiliser justement afin qu'elle te rende un maximum de services, qu'elle te libère un maximum de temps mais surtout aussi qu'elle optimise un maximum tout ce que tu es en train de réaliser pour vraiment eh bien, maximiser les chances bah, d'une part de trouver des clients mais aussi d'autre part de faire de la conversion de clients et tu vas voir aussi qu'elle va te permettre et eh bien également de mieux présenter ton activité, mais on va découvrir ça tout de suite dans quelques instants.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 rapide et eh bien grâce notamment à la sous-location d'appartements professionnels mais également aussi grâce à la conciergerie d'appartements. D'ailleurs, c'est des sujets qui t'intéressent et si tu souhaites aller beaucoup plus loin et mettre en place ce type de business dans ta ville, eh bien je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées et que je t'ai mis dans la partie description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont un business déjà donc de conciergerie d'appartements ou qui sont en train de mettre en place leur business et tu vas voir que ce que je vais te présenter ici va te donner très clairement un gros coup de boost à ton activité et va vraiment te simplifier les choses. Parce que je sais que quand on démarre parfois dans la création d'entreprise, il y a tellement de tâches à réaliser, tellement de choses qu'on a un petit peu perdu. Puis c'est surtout que, voilà, on a peur aussi de ne pas utiliser forcément les bons termes, les bons mots. Et clairement, l'intelligence artificielle va nous aider à nous apporter des solutions. Alors je ne dis pas qu'il faut l'utiliser tête baissée et foncer et faire que ça à chaque fois. Mais ça va très clairement t'aider. Hein. Euh, donc, juste pour rappel, l'intelligence artificielle, eh bien, c'est tout simplement le principe, si tu veux, que c'est finalement des robots, c'est finalement des... Des, euh, des logiciels et c'est finalement des euh, comment dirais des langages de programmation si tu veux qui eh bien, vont t'aider à apporter des réponses c'est comme si en gros c'était un humain euh, qui te répondait mais sauf que finalement c'est une machine voilà. euh, donc l'intelligence artificielle notamment aujourd'hui euh, est rendue au grand public grâce eh bien, à, à l'application Chat GPT hein, qui a été donc, développée par euh, donc une start up américaine donc euh, OpenAI donc qui est une société qui a mis à disposition du grand public eh bien, euh, le chatbot, donc euh, le chat GPT, où tu peux interroger l'intelligence artificielle et finalement lui demander du conseil. Pour que derrière elle puisse t'aider et eh bien à mettre en place tout un tas de choses donc j'avais déjà d'ailleurs réalisé une vidéo sur et eh bien comment ça pouvait très clairement révolutionner le business d'airbnb donc je te mettrai un petit lien au dessus de cette vidéo ça, ça te permettra de la, de, la, de la visualiser et tu verras que ça peut aussi t'aider hein, dans clairement la partie euh, euh, plus orientée euh, location euh, airbnb donc tu vas voir qu'il y, qu y, qu y a beaucoup de choses donc aujourd'hui on va plus s'attarder à la conciergerie et voir ensemble concrètement qu'est-ce que ça peut, en quoi on peut l'utiliser et comment ça va très clairement révolutionner euh, eh bien, ce business. Alors pas uniquement ce business, hein, il y a plein de business, mais c'est vrai que moi je vais faire un focus plus là-dessus puisque bah, j'ai une conciergerie aussi d'appartements Et donc bien évidemment, bah, je, trouve, je cherche à optimiser, je cherche à, à développer, je cherche à, à renforcer euh, ma crédibilité, je cherche à renforcer mon côté professionnel. Et justement, pour moi, l'intelligence artificielle nous aide très clairement à faire ce genre de choses. Donc là, on passe sur mon écran, et là, en gros, je lui ai demandé dans un premier temps, je lui ai dit, voilà, je fais de la conciergerie Airbnb sur Le Mans. Peux-tu me rédiger un article de 500 mots pour promouvoir mes services sur mon site internet qui soit optimisé pour le SEO, donc le Source Engine Optimization, hein, euh, notamment sur donc, le référencement sur les mots-clés « Conciergerie Airbnb Le Mans ». Les services que je propose sont check « Check-in »,« Check-out »,« Ménage »,« Gestion du linge »,« Petite maintenance »,« Revenu management », entre guillemets, « Gestion des prix dynamiques et optimisation des revenus ». Donc là, du coup, il m'a réalisé eh bien, tout un article que d'ailleurs je t'invite eh à faire également de ton côté, peut-être même à recopier, pourquoi pas, euh, bien que je ne le conseille pas parce que ça va faire ce qu'on appelle du duplicate content et ça, Google n'aime pas. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas euh, remettre le même texte sur tous les sites Internet, sinon pour Google, en gros, c'est du copier-coller et ça, du coup, ça vient complètement défavoriser le bon référencement de ton site web. Donc voilà ce qui me répond, vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs logements à Le Mans et vous souhaitez maximiser vos revenus locatifs en proposant vos propriétés sur la plateforme Airbnb. Vous avez besoin d'un coup de main pour gérer les tâches liées à la location de courte durée. La conciergerie Airbnb est là pour vous. Notre équipe de professionnels est spécialement formée pour gérer tous les aspects de location de courte durée, de la préparation des logements pour les locataires à la gestion des réservations en passant par le nettoyage et la maintenance. Nous nous occupons également de toutes les formalités liées à la location y compris les check-in et les check-out, la gestion du linge et la communication avec les locataires. Notre objectif est de vous permettre de maximiser vos revenus locatifs tout en épargnant les tracas d'allocations courte durée. Nous offrons une gestion complète de votre propriété, incluant une analyse de marché pour optimiser les tarifs et maximiser les réservations. Nous utilisons également des outils de revenu management pour adapter les tarifs en fonction de la demande et des saisons pour maximiser vos revenus. En tant que conciergerie Airbnb allemand, nous avons une connaissance approfondie de la ville et de ses attractions touristiques. Nous, vous, nous, nous pouvons donc vous assister pour optimiser votre annonce et attirer les meilleurs locataires. Nous nous engageons à offrir un service professionnel et personnalisé pour répondre à toutes vos exigences. En confiant la gestion de vos propriétés à notre conciergerie Airbnb, vous pouvez vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie tout en sachant que vos propriétés sont, en, en, sont entre de bonnes mains. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et pour discuter de vos besoins spécifiques. Faites confiance à notre expérience et à notre expertise pour maximiser vos revenus locatifs à Le Mans. Je trouve que l'article est juste excellent. En termes de référencement, il est excellent aussi puisqu'il reprend très régulièrement les mots « conciergerie »,« Airbnb »,« Le Mans »,« revenus locatifs ». Donc ça, ça va favoriser très clairement le référencement. Donc moi, j'ai trouvé que vraiment le, le, donc le, ce, ce discours me semblait plutôt bien pour mon site internet. Et puis après, je me suis dit, bah maintenant, qu'est-ce que je pourrais, euh, comment il pourrait m'aider Donc là, je me suis dit, bah, tiens, j'ai par exemple un propriétaire euh, que j'aimerais prospecter, M. Dupont, et j'aimerais justement eh bien, lui faire une proposition pour l'accompagner sur son appartement. Donc, je lui ai dit, peux-tu rédiger un email complet à M. Dupont pour le convaincre de travailler avec ma société de conciergerie sur Le Mans Il a un appartement de deux chambres situé en plein centre-ville de Le Mans. Je veux qu'il ait... Alors, il y a une petite faute d'ailleurs. « Tous les éléments sont nos services proposés. Monsieur Dupont aime bien les chiffres, notamment sur combien pourrait rapporter son appartement en revenus locatifs sur Airbnb en le confiant ma conciergerie. » Donc là, il te met l'objet. Donc, « Maximisez vos revenus locatifs à Le Mans avec notre conciergerie Airbnb. » Donc, « Monsieur Dupont, je suis très heureux de vous contacter aujourd'hui pour vous parler de notre société de conciergerie Airbnb à Le Mans. Chez… » Donc là, vous mettez le nom de votre société. « Nous aidons les propriétaires de logements comme le vôtre. » à maximiser leurs revenus locatifs en gérant tous les aspects de la location courte durée sur la plateforme Airbnb. On peut mettre Booking, etc. Nous avons constaté que les propriétés de deux chambres situées en plein centre-ville de Le Mans ont un fort potentiel de location sur Airbnb. Donc ça c'est cool, parce que ça très clairement, je pense qu'il va être surpris, mais agréablement. Et ça va clairement favoriser le fait qu'il va travailler avec vous. En fait... Nous estimons que votre appartement pourrait rapporter en moyenne, et donc là vous mettez par rapport eh bien, aux recherches que vous avez pu faire sur le marché, le revenu approximatif qu'on est capable de réaliser par mois en s'appuyant sur notre expertise en revenu management pour optimiser les tarifs et maximiser les réservations. Notre équipe de professionnels est spécialement formée pour gérer tous les aspects de location de courte durée, de la préparation des logements pour locataires à la gestion des réservations en passant par le nettoyage et la maintenance. Nous nous occupons également de toutes les formalités liées à la location, y compris les check-in et check-out, la gestion du linge et la communication avec les locataires. En confiant la gestion de votre propriété à notre conciergerie, vous pourrez vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie tout en sachant, et donc là ça a coupé parce qu'aujourd'hui, eh bien, ChatGPT est très sollicité. Donc du coup, je lui ai dit, le texte a été coupé à la fin, peux-tu régénérer ta réponse Donc il a complété et euh, voilà. Donc du coup, il a terminé, tout en sachant que vos propriétés sont entre de bonnes mains. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur nos services et pour… Et là, ça a de nouveau coupé. Donc, je ne l'ai pas relancé parce qu'on bah, a déjà une belle introduction, mais tu as compris l'idée. Euh, voilà, On a vraiment un email euh, donc de prospection, on a trouvé un propriétaire. Qu'un appartement et l'idée par exemple qui est déjà sur Airbnb et l'idée c'est de lui proposer éventuellement eh bien de travailler avec nous. Ou alors ça peut être un propriétaire qui a un appartement en location classique et se dire bah ben voilà, sur Airbnb vous gagneriez plus à travailler avec nous grâce à notre structure. Alors après, qu'on a une conciergerie d'appartement, les besoins qu'on a fréquemment, vous le savez, c'est trouver et recruter du personnel de ménage. Donc il bah, va falloir faire une annonce hein, qu'on va peut-être mettre sur Le Bon Coin ou qu'on va mettre sur Indeed ou peut-être qu'on va publier sur des groupes Facebook pour faire du recrutement de personnel de ménage. Donc là, je lui ai dit, eh bien, tout simplement, je cherche à recruter du personnel de ménage au statut auto-entrepreneur pour nettoyer des appartements en Airbnb. Peux-tu me rédiger une annonce en mettant en avant qu'ils pourront choisir leur mission et qu'ils auront une application pour la gestion de leur planning de mission, mais également pour éditer leurs factures et suivi des versements. Là, en fait, l'idée, si tu veux, c'est que je voulais orienter un petit peu sa réponse, et je voulais, si tu veux, mettre en avant pour moi les points forts qu'ont aujourd'hui les auto-entrepreneurs à travailler avec, vous, parce, avec nous. Parce qu'il faut les séduire aussi. Vous ne pouvez pas juste mettre une annonce, voilà, je paye tant, vous faites les ménages. Il faut aujourd'hui séduire. C'est comme quand vous recrutez du personnel, il faut séduire les personnes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le recrutement est difficile, il faut aussi trouver les bonnes personnes. Et nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt du personnel qualifié, des gens qui bossent bien et qui vont être motivés pour bosser avec vous. Donc pour moi, rédiger une belle annonce et, et, met et mettre en avant euh, vraiment les points forts. Donc là, par exemple, le fait que ils vont pouvoir choisir leur mission. Ça, ça leur laisse. Ça veut dire que pour eux, ils vont avoir une liberté de travail. Ils ne vont pas être contraints forcément de bosser de telle heure à telle heure. Ils vont avoir une liberté. De toute façon, quand on est auto-entrepreneur, on ne peut pas forcer notre entrepreneur de bosser à telle heure. En fait, c'est euh, lui qui propose ses services. Ce n'est pas l'inverse. Hein. Ne tombez pas sur cette… Euh, Ce n'est pas un salarié. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Et puis, c'est aussi en leur disant qu'il y a une application, etc., c'est leur faire comprendre que derrière, on est une société professionnelle, on a des outils de gestion, etc. Et je trouve que c'est plutôt rassurant pour la crédibilité de votre entreprise. Donc, il me répond, vous cherchez à devenir auto-entrepreneur dans le domaine du ménage rejoignez notre équipe de professionnels pour nettoyer des appartements en location courte durée. Chez non votre société, nous sommes spécialisés dans la gestion de la conciergerie pour les propriétaires d'appartements en location sur Airbnb. Nous recherchons des personnes dynamiques et motivées pour rejoindre notre équipe de ménage. En tant que membre de notre équipe, vous aurez la liberté de choisir les missions qui vous conviennent le mieux en fonction de votre point du temps et de vos préférences. Vous pouvez également utiliser notre application dédiée pour gérer votre planning de mission, éditer vos factures et suivre vos versements. Nous offrons des tarifs compétitifs et une rémunération attractive pour les prestations effectuées. Nous vous fournirons également tout le matériel nécessaire pour effectuer vos tâches de manière professionnelle. Si vous êtes intéressé par cette opportunité, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Nous nous réjouissons de travailler avec vous. Voyez ça, c'est un vrai texte de euh, bah voilà de tout simplement de, de prospection pour. Euh, euh, pour euh, eh bien, recruter euh, du personnel. Alors Ensuite, je, me, j ai, j ai, je suis revenu sur ensuite le coût du propriétaire. Euh, et là, euh, je me suis dit, bah, voilà, j'ai un propriétaire qui m'a contacté, comme on a souvent, euh, puisqu'en fait, moi, sur mon site Internet, on a une page de capture, si tu veux, où on leur dit, bah, voilà, renseignez euh, votre nom, euh, email et euh, l'adresse de votre logement et combien il y a de chambres. Et nous, en retour, on vous fait une proposition euh, précise euh, sur la rentabilité de votre logement. En fait, pourquoi on dit ça C'est tout simplement parce qu'on veut, on veut capturer ce qu'on appelle du lead, on veut capturer de l'email pour que derrière, on puisse eh bien, lui proposer nos services, notre, notamment notre plaquette, euh, notre plaquette publicitaire, mais c'est aussi pour le convertir. Donc, je lui dis, j'ai un propriétaire prospect qui m'a contacté et qui est intéressé par mes services de conciergerie. Je facture 25% sur le chiffre d'affaires hors ménage Peux-tu rédiger un email de réponse afin de le convertir en client Alors là, on va voir que justement l'intelligence artificielle n'a pas. Parce en fait, il y a toute la. Là, en fait, il, il, il va interpréter les mots euh, justement dans. On va dire, au sens premier. Moi, ce que je voulais dire quand je disais 25% sur le chiffre d'affaires hors ménage, c'est. Euh, on fait le ménage, mais euh, c'est juste que le pourcentage que je prends n'intègre pas euh, le coût du ménage. Donc là, il aurait fallu repréciser et être plus précis. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à préciser par la suite les choses pour que lui, il, il reformule. Vous allez voir qu'ici, il a fait une petite boulette, mais c'est normal parce que moi, je n'ai pas été assez précis aussi dans ma question. Donc il met objet, merci pour votre intérêt envers nos services de conciergerie Airbnb. Monsieur, donc son nom. Je vous remercie pour votre intérêt envers nos services de conciergerie Airbnb. Nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de nous contacter. Comme mentionné, notre facture facture un pourcentage de 25% sur le chiffre d'affaires hors ménage. Cela inclut la gestion des réservations, les check-in et check-out, la communication avec les locataires, la gestion de l'inventaire et de la propreté, la maintenance ainsi que la gestion des tarifs pour maximiser les revenus. D'accord nous sommes convaincus que notre expertise et notre expérience pourront vous aider à maximiser les revenus de votre propriété. Nous avons une bonne connaissance de la ville, de Le Mans et des attraits touristiques. Nous pourrons donc vous assister pour optimiser votre annonce et attirer les meilleurs locataires. Nous serions ravis de vous rencontrer pour discuter de vos besoins et comment votre, notre société pourrait vous aider à maximiser les revenus locatifs de votre propriété. N'hésitez pas à me contacter pour fixer un rendez-vous en espérant avoir bientôt de vos nouvelles cordialement. Alors, c'est là justement où c'était assez marrant parce qu'il met PS, n'oubliez pas de mentionner que vous pourrez également vous occuper du ménage s'il souhaite, moyennant des tarifs supplémentaires. Bien évidemment, c'est juste que là, je n'avais pas été assez précis et je ne lui ai pas euh, dit euh, qu'en fait, le, les 25% c'était hors ménage et que. Alors, enfin, on peut même le mettre ici. Euh, Peux-tu reformuler et refaire la réponse en prenant en compte que ma société donc facture 25% sur le chiffre d'affaires hors ménage et que le ménage est facturé directement au locataire au locataire. En gros, c'est pour faire comprendre au propriétaire que ce n'est pas lui qui va le, qui va, qui va le payer, c'est le locataire qui va le payer. En fait l'idée c'est ça. Euh, donc là du coup, euh, parce que sinon le propriétaire va se dire, ah ouais c'est moi qui vais payer en plus, il va trouver sa chair. En fait, il faut bien faire comprendre que le ménage, certes, il va vous le payer, mais il sera de toute manière facturé au locataire. Donc en fait, c'est une opération euh, transparente. Donc là il refait. Voilà. La maintenance. La gestion de table. Voilà, cependant. Le ménage est facturé directement au locataire, ce qui permet à notre client de ne pas avoir des coûts supplémentaires. Voilà, donc là, je trouve ça plutôt intéressant. Euh, et donc, du coup, il reprend la suite. Hein. Je pense qu'il est en train de… Voilà, il reprend la même formulation. En fait, il a reformulé, mais il a juste complété. Donc, tu vois que… Et en fait, tu peux l'améliorer bien évidemment, si tu rajoutes des compléments d'information, il va le réaméliorer. Rien ne t'empêche après toi aussi de faire un copier-coller et bien entendu de rajouter des, des petites choses que lui n'a pas forcément abordées ici qui sont intéressantes. Par exemple, tu pourrais très bien lister la, les différents euh, euh, services que tu proposes, tu pourrais très bien lister aussi par exemple les consommables que tu as facturés en SUS ou par exemple des frais de création d'annonces, etc., etc. Donc. On voit hein, que l'intelligence artificielle est un excellent moyen pour notre conciergerie. Hein, elle peut vraiment t'aider à faire ton site web, à t'aider à recruter du personnel de ménage, t'aider eh à aussi à répondre à des euh, propriétaires qui te font donc, des, des demandes de prospection. Enfin, qui font des demandes de, de, comment de devis ou euh, demandes d'information. Mais c'est aussi un moyen de prospecter pour toi. Et puis, on peut même aller beaucoup plus loin hein. ici. On peut même complètement, pourquoi pas, imaginer réaliser des scripts de prospection, par exemple des scripts téléphoniques, euh, pour justement, eh bien, quand euh, vous appelez, bah, vous avez tout un script qui est déjà prêt et qui vous permet bah, de convaincre le propriétaire. Donc là, je ne l'ai pas fait ici. Mais tu as compris l'idée, euh, on peut vraiment aller très très loin, on peut finalement euh, tout mâcher, tout le travail peut être complètement mâché. Et c'est surtout que derrière, tu as une vraie routine. Et pourquoi pas si par exemple, tu as du personnel euh, qui est euh, comment -je, dédié à de la prospection, euh, au commercial et qui, euh, et qui fait de la prospection, bah, tu peux très bien dire « Voilà, moi, je t'ai réalisé plusieurs scénarios, plusieurs types de messages. Moi, j'aimerais bien que tu respectes ces messages-là. Tu peux un tout petit peu les, les reformuler, mais toi, au moins, tu as des bases. » Et ça t'évite parce que ça prend du temps à hein, faire tout ça. Je veux dire, imaginer des textes ou même faire un site internet avec des… des là, je lui ai dit 500 mots, mais j'aurais pu dire 1000 mots en fait. Hein. J'aurais pu être beaucoup plus… Euh, euh, j'aurais pu vraiment faire un, un article beaucoup plus complet. Euh, tu comprends que ça, ça prend du temps hein, réaliser et ça coûte de l'argent. Là, aujourd'hui, c'est complètement gratuit. Enfin, pour l'instant, du moins, c'est toujours gratuit. Et c'est surtout que c'est bien fait et que ça te donne une bonne base de travail. Quoi. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. T'hésites pas à commenter, t'hésites pas à la partager, t'hésites pas à poser tes questions aussi, bien évidemment, si tu en as. Euh, ou si tu veux, euh, je ne sais pas, tu as des interrogations sur peut-être euh, l'utilisation, comment on pourrait l'intégrer euh, dans, dans tes différents outils. N'hésite enfin, pas à, à compléter, bien évidemment, on est là pour, pour échanger et je prends toujours du temps justement à, à, à lire vos commentaires et à y répondre. Hein, donc, euh, ne pensez pas que les commentaires tombent dans l'oubli, pas du tout. Euh, je prends le temps justement de les traiter et d'y répondre à chaque fois. Parce que pour moi, c'est important qu'on soit toujours connecté ensemble par rapport eh bien, à cette chaîne YouTube. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. On se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Et je te dis à très bientôt.